Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter les menus principaux de, du site et de l'application Limousique. Alors ben déjà il faut aller sur Limousique, donc euh, soit on va sur euh, Google, euh, ce qui est peut-être la solution la plus pratique, et tout de suite le premier menu Limousique Accueil, ou alors vous faites comme moi, et vous avez mis Limousique dans votre barre de favoris. Voilà, donc je clique sur Limousique, j'arrive sur le site Limousique, et là on va aller directement à l'application par le menu Play, voilà donc menu play, et on va retrouver les, les trois choix principaux qui sont le jeu, l'anatole et le premium. Alors je clique sur premium, on me demande de démarrer musique, voilà ce que je fais, et donc là j'arrive sur l'interface premium, donc là ça va me permettre de jouer un petit peu de musique. Sur cette interface, cette interface premium, on va essayer d'apprendre à naviguer un petit peu. Donc euh, on a une petite molette de réglage là en haut à droite sur l'interface. Donc on clique dessus et là, on va passer sur l'interface de réglage. Donc on verra plus tard un peu tous les menus, tous les réglages possibles. Simplement, aujourd'hui, on va remarquer qu'on a une flèche de retour qui va permettre de revenir sur Limousic. Voilà, donc je reviens sur mon application les musiques. Je reviens dans mon interface de réglage et j'ai un deuxième choix qui est la petite maison. Pour revenir euh, à la page d'accueil euh, de l'application. Voilà, donc le menu central, c'est l'anatole. Alors même on va y jeter un petit coup d'œil dessus, même chose. Donc l'anatole, en fait, c'est une version light de Limousic. E Ça permet de débuter pour les gens qui sont pas du tout musiciens et de d'avoir de, une petite idée du de, de positionnement des touches et à quoi elle sert. Donc on a simplement les quatre accords magiques, euh, les quatre accords magiques, deux touches d'accompagnement et euh, la touche d'improvisation. Voilà, on a toujours notre petite molette en haut à droite qui va nous permettre de revenir dans l'interface de réglage. Donc là, on voit que dans l'interface de réglage de l'Anatole, en fait, on a très peu de menus disponibles. On a simplement les, les menus de tonalité et quelques réglages indispensables. On a la barre de retour pour revenir sur l'application. Voilà, c'est ce que je fais. Là, je reprends ma petite molette de réglage. Et on a la petite maison qui nous permet, une fois de plus, de revenir à la page d'accueil de l'application Limousique. Donc cette fois-ci, on va euh, choisir les, le game, donc je clique dessus, et le game va nous proposer donc, deux options, soit le jeu Seize, qui est un jeu de type Simon, soit le jeu Cursus, qui est un jeu de type Papa. Donc je vais choisir le Seize, voilà, donc démarrer musique. donc là on s'aperçoit que toutes les touches sont noires, et c'est le jeu qui va nous proposer un apprentissage rapide des principaux accompagnements de musique. Donc là, on a un menu qui s'appelle Partition, un menu déroulant. Donc on a quelques leçons qui sont par ordre de difficulté. Donc on va commencer sur la, leçon, la première leçon, la leçon 00. Je lance le jeu. Voilà, Limousique me propose de jouer une note. J'ai réussi, il me propose deux notes. Trois notes. Donc il va falloir mémoriser un petit peu ces notes-là, et en fait, on va s'apercevoir rapidement qu'on sait faire une petite valse, ensuite avec la leçon 2, une petite, un petit accompagnement à 4 temps, avec la leçon 5, un petit accompagnement à 6-8, et avec ça, on va arriver très rapidement, en changeant les accords, à faire euh, tous les morceaux à 3 temps, euh, Type la Foule, type Auvergnat, enfin il y en a des, il y en a des milliers et même des, les, les tubes de l'année souvent sont à 3 aussi à trois temps. Voilà, donc je reviens dans mon interface de réglage toujours ma petite molette, j'ai ma petite maison, je reviens dessus, donc je reviens alors je reste là dans le, je reviens dans les jeux et on va aller jeter un petit coup d'œil à cursus rapidement. Donc ça c'est un jeu pas à pas. Donc on retrouve les mêmes partitions, on retrouve les mêmes partitions que pour euh, le jeu seize. Donc je lance ma partition. Là, le, le, le musique va me proposer une touche, va highlighter une touche, et j'ai plus qu'à la jouer, euh, et ainsi de suite, jusqu'à faire mon petit morceau. C'est parti! Voilà, je suis allé jusqu'au bout de mon petit jeu, donc euh, écoutez, je vous engage à venir découvrir le de la même manière, à naviguer entre les différentes parties de l'application, et surtout de commencer à jouer avec, euh, avec Says ou avec Cursus. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec le A bientôt